Maman, comment te dire que tu es la femme de ma vie Je mourrai pour toi. Je t'aime de tout mon cœur, maman. Tu es irremplaçable, tu es la prunelle de mes yeux. Tu es toujours là quand il faut, tu sais me rassurer. Ce que j'aime chez toi, c'est ta douceur et ton caractère très affirmé. Tu nous as toujours appris à être patient et à respecter les autres et à se respecter soi-même, prendre le bon chemin. Maman, même si tu es malade, je prendrai soin de toi jusqu'à ta mort. Maman, je t'aime et je t'aimerai toute ma vie car tu es la femme qui m'a gardé neuf mois dans ton ventre qui s'est battu pour ses enfants. Je t'aime de tout mon cœur. Euh, C'est très beau. Et, euh... bah, <rire> en fait, ça me fait penser à ma mère parce que je l'adore. Et euh, sans elle, euh, je pense que ça aurait été beaucoup plus dur. Euh, certaines choses qui me sont arrivées et elle m'a vraiment aidée. Et... Euh... Voilà, c'est un joli message, ben, je ne lui dis pas, mais j'aimerais bien lui dire, mais j'arrive pas trop à lui dire. Je sais pas comment elle le sait, parce que des fois je suis pas très sympa.